les sept jours de la semaine au 7 dias da semana Vous tem que ouvir com muita atenção il faut écouter attentivement segunda-feira lundi terça-feira mardi quarta-feira mercredi quinta-feira jeudi sexta-feira vendredi sábado samedi domingo dimanche si vous aimez la vidéo vous devez vous abonner à notre chaîne pour nous aider à produire plus de vidéos. Vous êtes déjà abonné à notre canal? Maintenant, vous devez activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. N'oubliez pas de nous laisser un avis. Les notes nous aident à améliorer la qualité de nos vidéos. Vous devez ouvrir et répéter. Il faut écouter et répéter. Lundi, seconde feira Lundi. Lundi. Terça-feira. Mardi. Mardi. Quarta-feira. Mercredi. Mercredi quinta feira. Jeudi. Jeudi. Sesta feira. Vendredi. Vendredi. Sabado Samedi. Samedi. Domingo. Dimanche. Dimanche. C'est à ton tour maintenant, Fabi. Lundi. Lundi. Mardi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Je Vendredi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, dimanche, dimanche. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous entraîner. Dans la prochaine vidéo... On parlera des mois de l'année. Au revoir. À la prochaine vidéo, Fabi. Au revoir, professeur. Au revoir.